Salut, aujourd'hui on va parler d'un bon vieux shit, le Décimator, escadron ou vaisseau mmh. On va en parler. Bon, le Décimator... C'est un gros souci le décimateurs en fait dans Wars Armada parce que c'est un escadron mais en fait qui vaut autant euh, qu'un vaisseau. Alors déjà, il coûte très cher. Hein. Euh, la carte de base coûte 22 et la carte titre coûte 27. Mais vous allez voir, d'ici à ce que vous arriviez à détruire un décimateur, il va falloir vous lever tôt et surtout faire le choix entre lui ou un vrai vaisseau. Pourquoi Parce que c'est un vaisseau qui se déplace à 3. C'est déroule aussi vite en fait qu'un chasseur X... Ce qui est quand même relativement raisonnable puisque c'est le déplacement moyen de tous les vaisseaux. Et par contre il a une coque de 8, vous m'avez bien entendu, il a une coque de 8. Donc c'est tout simplement la coque la plus puissante qui existe dans les escadrons actuellement. Non content de ça, contre les autres escadrons, il va quand même lancer 3 dés noirs. 3 dés noirs pour la carte de base. Je vous rappelle que le dés noir c'est le dé le plus létal et notamment le plus létal contre les autres escadrons. Contre les vaisseaux, il va lancer 3 dés bleus. Attention, vous vous rappelez, le dés bleu, c'est celui qui n'a pas de face vierge. Donc, quel que soit votre lancer, vous obtiendrez des résultats. Heureusement pour vous, il n'a pas la capacité bombardier, parce que là, vraiment, euh, il n'y aurait plus de sens en fait à ce vaisseau. Par contre, c'est un vaisseau qui, au niveau des caractéristiques, est plutôt bien fourni. Avec la carte de base, vous allez avoir Contre 1. Eh oui, contre 1, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez l'attaquer, eh bien lui, il aura le droit de rétorquer avec, en l'occurrence, un des bleus, même s'il est détruit au cours de l'attaque que vous venez d'engager. Par contre, bon bah voilà, il lui faut un petit malus, c'est qu'il a lourd, hein, c'est-à-dire que comme le chasseur Y, par exemple, il ne fixe pas l'adversaire qui est dans un combat d'un rayon de 1 de distance. Et dès la carte de base, vous avez la possibilité filou, qui est de vous déplacer et d'attaquer... En même temps c'est à dire dans la même phase d'escadron c'est à dire qu'en fait quel que soit le moment lorsque vous jouez en fait ce vaisseau ce chasseur vous voyez j'en perds les mots mais ben il peut à la fois se déplacer et attaquer il est actif sur l'intégralité de sa phase. la carte nominative ne change pas les caractéristiques du vaisseau par contre elle passe à 27 et elle rajoute un pion de consolidation je vous laisse aller voir la vidéo sur les pions de consolidation pour en connaître le détail elle rajoute également un texte, on conserve le contre 1 et le filou. Et tant que vous attaquez, vous pouvez utiliser un pion de défense, ça tombe bien, on en a un, pour relancer n'importe quel nombre de dés de votre réserve d'attaque. Ah ben voilà, vous avez carrément une défense euh, qui vous permet de faire une relance gratos. Ça devient vraiment pénible en fait de combattre face au Decimator. Quand vous activez, vous pouvez récupérer un de vos pions de défense défaussés. C'est merveilleux. Pour peu que vous ayez en fait euh, dépensé votre pion, et bien vous pourrez euh, le défausser à l'activation. Voilà, ce decimator, je l'adore quand je joue l'Empire et puis je le déteste quand je joue la Rébellion Parce que voilà, vous avez l'impression de vous battre contre un escadron, mais en fait il est stuffé comme un vaisseau. Il est à l'aise à la fois contre les escadrons et contre les vaisseaux, il a autant de dés à lancer euh, d'un côté que de l'autre. Alors certes il coûte un peu cher, mais je pense que c'est un impondérable pour l'Empire. Voilà, il me reste à vous inviter à me rejoindre sur ma page Tipeee pour retrouver mes ressources. Également, vous pouvez me rejoindre sur Facebook pour discuter soit de Star Wars Armada, me poser vos questions ou d'autres sujets qui vous passionnent sur les jeux en général et retrouver toute mon actualité. N'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo et puis ce que j'aimerais c'est vous proposer un petit délire. Envoyez-moi des vidéos de vous en train de dire la fameuse phrase de fin de vidéo. Et comme ça, je vous laisse le mot de la fin. Donc, en attendant, je vous souhaite de bons jeux, de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça. Vous traitez le type d'en face. Allez, bye bye